Bonjour à toutes et à tous. Un astéroïde va frôler la Terre. Vous le voyez partout sur Internet, ce genre d'article putaclic, comme mon titre d'ailleurs. Et j'en ai vu un il y a encore peu de temps. Article, hein, pas astéroïde. Et franchement, quand je vois ça, j'ai envie de... de faire preuve de violence, oui. Les citoyens journalistiques, vous êtes tellement en manque d'audience que vous êtes obligé de mentir dans vos titres faut arrêter au bout d'un moment. Hein. Imaginons que je n'y connais rien en astronomie, astrophysique et tout ce qu'il y a à l'espace. Je vois ce titre. Un astéroïde va frôler la Terre. Moi, tout de suite, j'imagine ça. Ah bah ouais Tiens, d'ailleurs, on va les prendre au mot. Quelle est la définition de frôler dans le dictionnaire Verbe transitif. Oui, c'est pas un dictionnaire, mais j'ai noté là. Toucher légèrement en glissant, en passant, effleurer. Ou encore, passer très près d'eux, en touchant presque. Donc on est d'accord quand on parle de frôler, ça a quand même l'air assez dangereux. Du coup, je me suis fait un petit calcul. Pour moi, quand quelque chose me frôle, à mon échelle, ça veut dire qu'il passe allez, à, à 5 cm de moi. Et encore, 5 cm, je trouve que c'est déjà beaucoup. Mais bon, allez, 5 cm. Si on prend les mêmes données, mais qu'on les passe à l'échelle de la Terre, ça veut dire qu'un objet qui nous frôlerait passerait à 400 km au-dessus de l'atmosphère. C'est proche, aussi. En pensant bien évidemment que les satellites les plus proches de la surface de la Terre sont les satellites de télécommunication, il me semble, placés en orbite géostationnaire à 36 000 km. Donc en effet, si l'astéroïde passe à 400 bornes au-dessus de l'atmosphère, ça risque de faire de gros dégâts. Alors maintenant, que dit l'article 5 millions de kilomètres. C'est 12 fois la distance Terre-Lune, et encore quand celle-ci à son périgée. A hein. savoir que l'ISA et la NASA s'intéressent principalement aux astéroïdes qui passent à 400 000 km de nous, hein, en orbite lunaire. Les gars, 5 millions de kilomètres, arrêtez, c'est pas frôlé ça. D'ailleurs qu'il y en a un qui passe très proche, c'est déjà trop tard, on l'a même pas vu venir. En juillet 2019, l'astéroïde 2019 OK est passé à 75 000 km de la Terre. Bon, c'est toujours pas frôlé selon la définition, mais c'est quand même très proche. J'ai fait une petite recherche rapide que vous pouvez faire aussi, hein, juste taper astéroïde qui va frôler la Terre sur Google. J'ai pas été déçu. J'ai dû m'arrêter à juin 2019, parce que euh, psychologiquement, c'était déjà trop pour moi. Alors, le prochain astéroïde qui devrait passer assez proche de la Terre se nomme Apophis et devrait passer à environ 31 000 km. Mais apparemment, la NASA ne s'en inquiète pas trop, et on nous signale même qu'on pourra le voir à l'œil nu sans se le prendre dans la face. Arrêtons maintenant de parler de mots mal employés. Et imaginons vraiment qu'un astéroïde s'apprête à percuter la Terre. Eh bien, il existe une liste des dégâts engendrés selon la taille de l'impacteur. Oui, impacteur, c'est comme ça qu'on appelle un objet qui percute la Terre. Il y a même une échelle comme pour les séismes. Sauf que là, c'est pour euh, calculer les probabilités d'un impact et les dégâts que cela causerait. Alors, je reviens à ma liste de dégâts. Et je vous la mets même en gros, comme on peut le voir, pas trop de gros risques pour des impacteurs inférieurs à 10 mètres de diamètre. Après on passe directement à 50 mètres ou aux environs de 50 mètres, là il y a quand même un cataclysme local qui est quand même à degré 8 sur l'échelle de Turin, hein. c'est quand même costaud, il faut le dire. Avec des risques de perte humaine équivalents à une inondation ou un grand tremblement de terre, c'est quand même du solide. Après, bien sûr, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, et vous pouvez le voir. Hein. Pour un impacteur de 100 mètres, cela détruirait carrément une ville, ou bien si ça tombe dans l'océan, ça soulève des vagues de 35 mètres, tout va bien. Un impacteur de 500 mètres raserait un pays, ou bien, voilà, et ou, je dirais même, causerait de grands tsunamis, voilà, très bien. Un kilomètre, destruction de grands états, perte humaine, 100 millions de morts, et 10 km cataclysme, planète Terre, Extinction de masse. Et là, bien sûr, on est à 10 sur l'échelle de Turin. Alors, il existe une deuxième échelle, l'échelle de Palerme. Alors, celle-ci, c'est une échelle logarithmique utilisée pour évaluer le risque d'un impact avec un objet géocroiseur. On appelle objet géocroiseur un objet qui passe à une distance inférieure ou égale à 0,05 unités astronomique et qui possède un diamètre d'au moins 150 mètres. À ce niveau-là, il est considéré comme potentiellement dangereux. Et actuellement, la NASA en dénombre 1835. Alors juste pour info, le plus gros astéroïde potentiellement dangereux possède un diamètre d'environ 7 km. Oui, il est costaud celui-là. Alors il faut quand même savoir que les agences spatiales se préparent quand même à la possibilité d'un impact. Et ils réalisent donc pour cela des simulations. Bon, des fois, ils arrivent à empêcher l'astéroïde de faire trop de dégâts. Mais la plupart du temps, euh, c'est raté. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils prennent vraiment tout en compte, hein, même jusqu'aux décisions politiques. Hein. Je vous mets un y en a les sources, vous verrez, vous pouvez aller voir, c'est sympa à savoir, je trouve. On s'arrête là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde, à plus, ciao.